Tu vas avoir 9 abdos, direct en rentrant, paf, 9 abdos, moi je vais me coucher, je vais avoir un bourrelet, un, direct, paf, un de plus que c'est ça les campagnes des fois c'est des planeurs ça mais euh, là on n'est pas la campagne alors à moins qu'il plané planer entre place d'italie et les porte maillot ouais, pour planer là planer dans paris tu juste à aller à porte de la chapelle si tu vois ce que je veux dire Cochon. <rire> gros dépassement par la droite. Plus euh, une fusillade pour mes narines. J'ai pas compris d'où il venait vu ce qu'il faisait. Il me semblait qu'il était tout à gauche. C'était le bordel devant. Après ça va, il a... Le ralenti s'est écarté parce qu'il n'y avait personne sur cette voie là. Mais je me suis un peu précipité, la faute est mienne. Limité à 70, hein. moi je suis déjà à 80 compteur Donc trop vite Et lui il me dépasse avec une aisance Franchement j'ai même pas envie de savoir combien il va Putain mais sans déconner Il rentre fou. Putain, il est courageux. Je... Ou courageux, je, je sais pas. 3h50 un footing il doit faire euh, 0 ou pas loin chapeau l'artiste ça c'est euh, summer body garantie peu importe ce que tu bouffes après t'as été courir à 3h50 à 0 degré tu vas avoir 9 abdos direct dans rentre 9 abdos moi je vais me coucher je vais avoir un bruit 1. Direct, paf, un de plus. C'est lunaire sur 30 mètres l'enchaînement. dans l'œil ça me déboîte. Je <tousse> pars pas. Tant pis. Continuez de rouler avec un jusqu'à la fin. C'est horrible.